Démarrer cette présentation qu'on va peut-être proposer de rendre interactive pour ceux qui le désirent et sur laquelle tu vas pouvoir revenir d'une part sur ton expérience de 20 ans puisque Adling 20 ans et d'en tirer des conséquences sur le futur des services financiers et puis après tu partageras avec nous ta vision justement des dix prochaines années c'est ambitieux d'ailleurs dix prochaines années je ne sais pas je ne sais pas avec quelle fiabilité on peut prédire l'avenir en ce moment, mais… Bon, écoutez, enfin, merci, merci Yann, merci à tous de vous être levé, levé aussitôt et pour ce jour un peu, un peu spécial pour, pour Atling, il y a 20 ans précisément, Atling Nessé, d'une idée qui était assez simple en fait, qui était de voilà, travailler sur les, sur les services financiers et de prendre le sujet… Dans le secteur bancaire et, euh, et avec des acteurs, des acteurs spécialisés. Alors, euh, peut-être avant de démarrer le propos, j'ai euh, quelques quelques pensées, quelques remerciements. D'abord, j'adresserai des euh, remerciements à, à toute ma famille en particulier à mes trois femmes, mes trois bosses. Euh, Yann, Yann, c'est ce que c'est que les bosses. Hein. Euh, Yann est quelqu'un, est un et l'éditeur de euh, expliquer à mon boss. Donc moi, je, enfin, déjà, je, je tenais à remercier mes trois femmes de me supporter depuis 20 ans et de supporter l'aventure la, Atling, et de la supporter et de porter. J'aurais aussi peut-être une pensée pour mon grand-père qui, qui est décédé quelques, quelques jours après le, la naissance d'Atling. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui comptait beaucoup. Et, euh, voilà, donc euh, donc j'en profite pour le saluer, puis, puis mes parents. L'autre message de remerciement, c'est les collaborateurs euh, qui, euh, qui ont. Euh, qui ont porté cette aventure et ceux qui la portent actuellement. Atling euh, sans, sans les collaborateurs, les consultantes et les consultants, ce ne serait pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, euh, un grand merci à ceux qui euh, ont porté l'aventure et qui, qui se connectent et qui, avec qui on continue à avoir des, des échanges. Et puis, un grand merci à ceux qui sont toujours, toujours à pied d'œuvre et le matin de bonne heure, euh, les clients aussi. Hein. Euh, je, je continue c'est pas la remise des cédars mais, mais quand même les clients c'est eux qui nous eux qui nous font grandir c'est eux qui nous poussent qui nous challengent qui font ce qu'on est devenu c'est eux qui nous ont aussi amené à, à changer quelques quelques trajectoires à certains moments dans le euh, dans notre offre de service et, euh, et merci à nos clients de nous euh, voilà de, de nous piquer et, et de nous tirer vers le haut et ça c'est vraiment une, une richesse que, que je mesure tous les jours et puis le dernier point c'est tout l'écosystème l'environnement et les personnes avec qui on peut échanger. Euh, Yann, tu fais partie de cet écosystème, euh, on a monté cet événement en... très rapidement, donc je peux conseiller euh, et je peux que conseiller que les gens fassent appel à tes services parce que tu l'as <rire> fait dans, les, dans des délais très, très courts. Euh, notre agence de com' aussi, hein, Trail Factory, qui a, qui a monté les petites vidéos que mm -hmm. vous verrez euh, et qu'on vous mettra à disposition à la fin de l'événement. Voilà. Donc, euh, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur le, un peu, si on fait un petit, un petit retour arrière, hein, sur ces, mmh. sur ces 20 premières années? Je l'ai dit, à la densité de notre écosystème. On a vraiment créé, on est allé au contact de gens, on a vraiment eu euh, des échanges qui nous ont fait, comme je disais, euh, grandir. Il y a une chose on, dont on ne s'était pas aperçu, c'est qu'on faisait de la recherche et développement appliqué. Euh, on l'a fait sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. On est en train de faire sur l'approche des risques. On a développé des choses à notre propre initiative qui n'existait pas. Et ça, je dois remercier aussi notre agence de com qui nous l'a, qui nous l'a révélé. Et ça, c'est vraiment un, une, une pratique, une pratique qui est cheville au corps dans, chez, chez L'autre point, c'est notre ADN. Vous le verrez. On aime bien les, les métaphores dans le domaine du sport. Un de nos clients, le directeur général du Crédit Agricole en Joumen, nous a comparé à des boxeurs. À la fois sur la, la technicité, sur la rigueur, et puis euh, il, il dit aussi qu'on vient chercher les sujets un peu. Enfin, il dit que les, les boxeurs vont vont extraire dans la douleur, progressent dans la douleur. Nous, on extrait les sujets dans les dans les entreprises, on le fait avec bienveillance. Et on, on aborde tous les sujets sans sans tabou. Euh, L'autre point, c'est grandir plutôt grossir. Je crois que ça, c'est un point qui est important. La course à la, à la taille est, est, est peut-être intéressant quand vous commencez à démarrer une entreprise, mais vous apercevez que ce qui est important, c'est de grandir, c'est de grandir dans l'actualité et de porter les sujets. L'avant-dernier point, c'est la transmission. Euh, plutôt que le Jacques a dit. Alors, on fait beaucoup de, vous noterez, on fait beaucoup de communication, mais nous, on considère que c'est de la transmission, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du copier-coller. On ajoute une petite touche quand même, voire, voire plusieurs petites touches par rapport à ce que l'on a. Donc, on donne une une clé de lecture, et l'importance du café, c'est ce qui nous manque le plus avec nos clients, c'est ces moments dans lesquels on se retrouve, on échange, vous le savez tous, le matin, c'est là que se passe beaucoup de choses, et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de, voilà, de, de reprendre quelques cafés tous ensemble. Après, sur ce pressent Yann, et puis je te laisserai je te passerai la parole, il euh, y a beaucoup d'informations qui circulent, euh, vous le verrez dans nos, dans nos vidéos, le monde, le monde il y a une forme d'accélération, hein, on l'a vu, vu récemment. Il y a neuf mois, on n'aurait pas pensé faire ce fait euh, euh, de manière virtuelle et, et à distance, euh, c'est le tiers de confiance. Euh, nous, on, a, euh, on est un peu un tri sélectif dans l'information et, euh, et on trie l'information de manière équilibrée, on traduit aussi et on essaie d'éclairer le, le futur. Je pense que ça, c'est un, un des points qui va nous guider et qui est aussi notre marque de fabrique, c'est de faire ce, ce tri sélectif. D'aider à faire les transitions, je l'ai mis, avec notamment tout ce qui est prévention, Yann aura l'occasion d'y revenir, hein. détection très en amont, des signaux, et s'adapter au contexte, à l'environnement. Et puis, je terminerai sur un, un sujet, c'est questionner le futur, et puis bosser. Hein. Nous, nous, on est là pour bosser, hein. on est là pour mettre les, soulever le capot et mettre les mains dans le cambouis, euh, travailler, travailler l'ouvrage, et délivrer et ça c'est vraiment notre aussi notre, notre marque de fabrique donc euh, ouais, voilà en quelques en quelques mots euh, ce que je voulais vous dire en, en introduction merci Pierre moi euh, ouais, je, je, alors j'espère je, que je partage bien mon écran parce que j'ai un message un peu euh, contradictoire en haut ouais. vous voyez bien le, les trois tendances des dix prochaines années hein, on a voulu merci euh, Isabelle euh, je voulais simplement revenir euh, j'ai lu, j'ai vu les vidéos que tu nous as partagées et puis surtout je suis tombé sur un article euh, qui m'a euh, vraiment interpellé et euh, où je me suis dit Oula, certes il y a les 20 ans qui ont précédé mais il y a surtout les 10 ans qui vont suivre dans cet article tu nous dis voilà les trois tendances qui vont déterminer les 10 prochaines années d'Atling. ça m'a vraiment interpellé et euh, ce que je propose c'est euh, et qu'on le fasse ensemble avec les, les près de 30 participants maintenant qui nous ont rejoints euh, qu'on qu on interagisse ensemble sur ces trois points euh, que tu as détaillés dans cet article. Alors j'ai remis un lien ici euh, euh, vise mktg.info/atlingfuture pour ceux qui veulent aller lire l'article en détail. Euh, et puis si vous le désirez à la fin, vous pourrez télécharger cette présentation. Alors le premier point, que tu signales dans cet article, c'est une évolution, finalement quelque chose qu'on voit d'ailleurs, on a vu dans d'autres industries que la finance, c'est l'évolution du produit vers le service, du financement client classique, traditionnel, vers la gestion de biens, le financement du service, des formules d'abonnement, et qui vont bien au-delà d'ailleurs du, du service financier. Est-ce que tu peux nous décrire le ouais. nouveau paysage Ouais, c'était bon. Je vais peut-être euh, resituer cet article qui fait partie de, de trois articles euh, qui ont été postés chaque semaine hein, tous les tous les vendredis, un peu pour euh, pour faire un, à la fois un arrêt sur image comme tu comme tu l'as dit, et puis essayer de, de, de, de se projeter. Moi, j'en profite pour, pour remercier Benoît Benoît Julien chez euh, chez nous qui a drafté ces qui a drafté ces articles et qui a qui a remis euh, qui a remis un peu. Euh, tous ces points en exergue et ce premier article est très important parce que comme tu dis ça va éclairer nos dix prochaines années sur le sur le, sur le sujet c'est on voit une tendance de fond qui est une tendance que quand on était quand j'étais jeune consultant de notre entreprise avant les années avant les années 2000 on disait voilà il y a l'usage versus la propriété et ainsi de suite c'était peut-être un peu emballé à l'époque en tous les cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même ce déplacement qui se fait avec une, une acceptation de plus en plus des, des clients. On l'a beaucoup dans le domaine de l'automobile. Je sais que c'est connecté euh, Benjamin Tronchi qui travaille aussi sur ces sujets, ces sujets de, de formules locative, euh, d'abonnement. Euh, on le voit beaucoup dans le, dans, le domaine, dans le domaine automobile, avec des offres autour de la location avec option d'achat et de plus en plus de, de la location longue durée. On le voit sur des biens de consommation apparaître progressivement. Donc, il y a un vrai sujet, on passe d'un on passe mode de financement, à un mode de gestion de biens, avec ce que ça induit, c'est qu'il faut gérer un bien, il faut gérer des services autour du bien parce qu'il faut l'entretenir, il faut, euh, il faut le maintenir, euh, il faut de l'assistance. Donc, il y a tout un aspect de, de services autour qui, euh, qui change un peu le modèle économique euh, bah, de, des clients. Alors, il y a des entreprises qui le font dans le leasing depuis, depuis pas mal d'années, mais euh, c'est quelque chose qui arrive progressivement dans le, dans le secteur bancaire. Il y a des spécialisés qui le font aussi de, depuis, de, depuis très longtemps. Et euh, on va le voir avec l'automobile, avec euh, des problématiques de gestion d'actifs et d'assets, hein, parce que maintenant, il faut gérer à la fois un châssis, des batteries et autres. Donc, ça ouvre euh, des offres de services de plus en plus, euh, de plus, en plus diversifiées. Et ça, c'est un sujet, euh, ce n'est pas, pas un rêve de consultant, c'est quelque chose qui arrive, qui n'arrive sous, pas sous l'effet... Euh, nécessairement des, des clients mais sur à la fois sur l'effet des constructeurs des distributeurs et puis et puis des clients donc on est vraiment dans cette transition où, euh, où on passe de ce de ce mode de financement on va dire euh, classique traditionnel à, à un mode de de, de, service, de service à la carte on est on est euh, dans l'automobile pas au début mais dans d'autres euh, biens de consommation on est euh, on est au début de cette euh, ce changement de paradigme ça, c'était le premier point qu'on qu souhaitait mettre en exergue. Et euh, on a beaucoup publié là-dessus, beaucoup. Alors, euh, le deuxième point, c'est du papier à la data, euh, avec la dématérialisation, de dématérialisation des échanges, des contrats, des relevés. C'est marrant parce que j'aurais pensé que c'était quelque chose qui était beaucoup plus avancé. Et, et, et ce que je crois comprendre, c'est que finalement, il y a encore beaucoup de travail... Pour arriver à une dématérialisation satisfaisante. Bah, tu sais, nous on travaille dans le, dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire est un est un secteur qui est qui est essentiel hein, dans les dans l'économie. Euh, modifier les systèmes d'information, euh, ça se fait pas comme ça du jour en, du jour au lendemain. Euh, on en bénéficie. Hein, C'est des systèmes qui sont qui sont solides, robustes, euh, résilients et, et, et heureusement. Et donc euh, moi j'ai changé. On est j'ai ouvert un compte il n'y a pas très longtemps et j'ai continué à, à, à, signer, à signer des contrats, des contrats papiers. Donc, il y a bon, cette dématérialisation, encore une fois, hein, que tout le monde annonçait il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, et, et qui est vraiment très, très progressive et qui se fait, qui se fait petite touche par petite touche. Sur cette, ce petit clin d'œil du papier à la data, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est l'exploitation de la donnée. Hein, on travaille beaucoup, nous, aujourd'hui… Et le, et le contexte euh, s'y si prête sur euh, la prédiction, l'anticipation, la prévision, la prévention. Donc, euh, les banques sont des euh, sont des usines à données. Euh, je pense qu'elles ont encore beaucoup de potentiel sur l'exploitation des données, sur une meilleure connaissance des clients, que ce soit des clients entreprises hein, ou, ou, ou PME, TPE, euh, ou, ou comme, comme les hatlines du reste. Hein, et puis les, les clients particuliers, c'est vraiment un, un sujet. Encore une fois, on est dans une phase de, de transition. On s'est beaucoup emballé, nous les consultants, dans les années 2000-2005 sur la dématérialisation et sur le fait que tout ça allait basculer du jour au lendemain. Voilà, c'est un plan qui se met en place de manière progressive. Ce qui nous, nous interpelle aujourd'hui, nous, c'est la capacité d'exploitation qu'ont les, qu les banques de leurs propres données. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, et on le voit notamment dans le dans le cas de la crise euh, la crise économique qu'on traverse hein, liée au Covid au Covid 19 où là euh, il y a beaucoup de beaucoup de communication sur euh, euh, bah, les difficultés que pourraient rencontrer notamment les entreprises euh, en 2020 2021 au, au deuxième trimestre voire au, au, au deuxième semestre bon ben voilà là dessus nous on a développé des des méthodologies, des démarches qui permettent justement d'exploiter de, ces données, de passer du papier qui était, on disait, un bilan d'une banque une fois par an à quelque chose qui est beaucoup plus interactif et qui permet de, voilà, d'alerter, de détecter et de veiller et de faire en sorte que les clients, euh, voilà, les clients soient, soient euh, sollicités au bon moment pour des choses et des produits euh, appropriés. Donc, c'est vrai que c'est un, il y a encore beaucoup de, beaucoup de boulot. On le voit notamment dans le crédit à la consommation, dans le crédit immobilier, mais aussi globalement dans la gestion des comptes. J'entends ce que tu dis sur la, le, temps, le temps que met l'innovation à s'installer, notamment dans des grandes institutions bancaires, ce qui paraît un, un mmh. peu logique d'ailleurs d'une certaine manière. Hein, on sait que les technologies sont, ne se mettent pas en place de façon immédiate. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de, de mouvements quand même autour des services financiers. On a eu les néo-banques qui sont arrivées, y compris. Euh, euh, il, bon, il y a eu N26, il y a eu Revolut, il y, en a, il y, a, il y a eu aussi euh, ouais, le oui. compte nickel, bon, qui, a, euh, qui a été racheté lui par euh, la BNP. Euh, il y a eu quand même beaucoup de, de ces startups de la fintech euh, qui sont venus euh, un peu agiter le paysage. Alors finalement, est-ce que ça ça n'a pas finalement grand-chose de grand impact sur l'implémentation des, des technologies ou est-ce qu'au contraire, ça va accélérer les choses ah, merci, de poser la, merci de poser cette question, Il y a une, genre, je ne doutais pas que tu allais la, la, la poser. Non, le, je pense que ça a été des facteurs d'innovation. Ça, c'est un élément euh, certain euh, que, que les banques pouvaient euh, avoir à leur disposition, qu'elles auraient pu elles-mêmes euh, mettre, euh, mettre à disposition. Bon, il, y a, il y a toujours pareil un peu un emballement quand il y a des nouveaux, nouveaux acteurs. Il y a 4-5 ans, on avait publié, enfin, en 2000, 2015, euh, la Banque de Demain. On avait fait un ouvrage collectif avec 120 contributions de non-banquiers. qui euh, et À l'époque, c'était beaucoup les plateformes, Uber, les fintech. Il y avait beaucoup de... Beaucoup de choses sur le sujet. Quand on regarde maintenant avec le temps, on est peut-être un peu moins, un peu moins, on va dire, on est un peu partagé par le, par l'arrivée de, de, de ces, de ces néobanques. Beaucoup sont déjà, sont déjà dans des groupes, dans des groupes bancaires. Certaines ne le sont pas. Moi, je suis assez prudent en fait. L'expérience m'a montré de consultants. J'aime bien faire un retour, un retour sur le sur, sur l'historique et sur ce que j'ai pu dire, écrire et avoir un regard critique sur ce qui a été publié. Hein. Je te le disais, sur l'usage et la propriété, ça fait 25 ans que ça traîne. Hein. Moi, j'ai travaillé dans des grands cabinets de conseil dans lesquels on nous expliquait ça et on expliquait ça à certains clients dans les années euh, 95. C'est une lente diffusion tout ça, les technologies. Hein. Je pense que, et notamment dans la banque, la banque est, est un secteur qui, on, a, on compare beaucoup la banque avec d'autres secteurs, mais c'est un secteur dont on est… Euh, qui a un système d'information qui est souvent vieillissant dans certaines parties, mais qui est très, très robuste et heureusement qu'il est robuste. Mmh. Greffer, des, greffer des, des verticaux comme certaines fintechs sont capables de le faire sur les paiements et autres, ça ne se fait pas en deux, en, oui. en deux coups de cuillère à peau. Donc, je pense vrai. que cette concurrence est saine parce que ça, ça, aiguillonne, ça aiguillonne des banquiers. Ça les fait travailler aussi sur leurs propres leur propre services. Après, est-ce qu'on peut les, les comparer Pour l'instant, je suis encore très prudent sur, sur la comparaison. Je pense que par contre, les banques gagneraient à, à s'approprier beaucoup plus d'éléments sur la technologie. Et je ne suis pas là pour les défendre ou pour les accabler. Ce que je note, c'est qu'entre le discours sur un PowerPoint qui se traduit par un, par un fichier Excel avec un budget euh, et ensuite par une mise en œuvre, il y a, il y a toujours un grand décalage. Euh, donc, euh, moi, ce que, ce que m'a appris ces 20 ans, c'est euh, pas à prendre le temps, mais c'est à bien, à bien euh, intégrer la dimension temps dans une organisation, à la fois d'un point de vue technique et puis d'un point de vue des ressources, parce que tu peux faire tout ce que tu veux sur Powerpoint si les collaborateurs et si les clients n'utilisent pas les technologies que tu as, ça sert à rien. Mm -hmm. Donc, euh, cette dimension temps, euh, Yann, moi, me paraît me paraît importante. Et puis, encore une fois, moi, je le disais, de tiers de confiance, d'être un peu, d'avoir une approche équilibrée, c'est-à-dire à la fois enthousiaste sur les technologies, mais aussi, mais aussi, on va dire, assez rigoureux et pragmatique dans la mise en œuvre. Euh, voilà. Donc, mais, mais, euh, on ne va pas parler de blockchain, on va parler peut-être un peu d'IA. Mais tu vois, voilà, prendre les sujets les uns après les autres et, les, euh, et aller au fond des choses. Isabelle a une, une remarque qui est, qui est assez pertinente, je trouve, effectivement, le, le rôle de, de, de l'institution financière. Euh, peut-être un peu plus lente, mais en tant qu'acteur euh, de confiance, euh, elle dit c'est un peu une tarte à la crème, mais je, finalement, non, c'est pas une tarte à la crème, je pensais surtout, euh, c'est un aspect qui joue certainement, et alors certainement encore plus dans cette période de crise, euh, le fait d'avoir une institution bancaire qui soit euh, peut-être un petit peu moins innovante, mais plus solide, va être certainement un critère euh, très important. Ceci étant, elle, bah, la, euh, la manière, l'approche la, euh, de sécurité, par exemple, la sécurité des données, <coughs> voilà… Euh, les, les grandes banques sont, investissent énormément en la matière et heureusement. Hein, imagine que ton compte soit vidé euh, et que oui. tu n'aies plus accès à tes moyens de paiement. C'est dramatique. Que tu n'aies pas accès à un site euh, d'achat en ligne et autres. Bon, euh, oui. par contre, si nos moyens de paiement sont bloqués et si nos comptes sont vidés, c'est. Voilà. Oui. Donc euh, tu as raison. Bonne, bonne remarque, Isabelle. Oui. <rire> C'est sûr qu'il y a certaines banques, peut-être plus petites, qui permettent des virements plus simples et plus, et plus oui, conviviaux, non, mais, mais d'un autre côté aussi, peut-être un peu moins sécurisés. <rire> enfin, il y a, des, il y a des, des mécanismes qui sont plus universels, qui sont en train de se mettre en place en ce moment, et c'est une bonne chose sur l'authentification la, la, multiple. Euh, elle, Isabelle, toujours elle, toujours elle, fait remarquer euh, aussi euh, une chose, elle dit euh, les banques ont effectivement accès à beaucoup de données, pourquoi ne ouais. les exploite-t-elle pas euh, euh, plus euh, de façon plus plus approfondie par exemple euh, si j'achète un maillot de bain ça veut dire que j'ai un projet de vacances enfin quoi qu'en ce moment les projets de vacances c'est plutôt restreint ça c'est c'est plus pour aller de Boulogne à Saint-Germain-en-Laye mais bon et encore <rire> Il y a quelques contraintes sur l'exploitation des données dans, dans, dans, dans, dans les banques. Donc, bon, c'est des sujets sur lesquels elles sont très, très sensibles et elles évitent, évitent qu'il y ait des détournements de finalité finalités. Donc, souvent dans ce type d'exercice, tu as, as, as parfaitement de raison de poser, poser la question. D'ailleurs, ça aurait peut-être été Isabelle qui aurait dû m'interroger là-dessus mais directement, mais, mais non, mais pour… Il y, a, il, y a quelques, il y a des contraintes aujourd'hui sur l'exploitation de l'information, mais je suis, enfin, je suis 100% 200% d'accord avec toi. Elles ont énormément de données sur sur, sur les entreprises, ouais. sur sur nous, les particuliers. C'est une richesse incroyable. C'est vraiment les seuls mmh. acteurs qui ont en fait toute pas notre vie, mais mais une grande partie de notre vie ouais. dans leur dans leur système d'information. C'est mmh. tout l'enjeu de notre nos développements sur les, les, les prochains mois, c'est justement d'être en capacité de pouvoir détecter des signaux euh, sur les comptes. Euh, non, mais c'est euh, un vrai point fort et un, un vrai axe de différenciation par rapport à d'autres acteurs qui triturent beaucoup de données, euh, les gars, femmes, pour ne pas les citer, mais qui n'ont pas la même qualité d'information sur, euh, sur leurs clients, c'est sûr. Alors, on va passer au troisième point. Euh... Euh, qui va nous emmener sur euh, le logiciel. D'ailleurs, Isabelle nous le dit, euh, si les banques sont plus lentes à, à exploiter ces données, certainement d'autres le feront avec des API. Donc, le logiciel est vraiment devenu roi dans le domaine des services financiers. Et, alors, on parle, bien entendu, d'Ire, puisque tu as écrit l'IA expliquée à mon boss. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme... Application de ces différentes formes d'intelligence artificielle dans le domaine financier dans les années qui viennent et dans les dix prochaines années ben, Déjà, le, le premier point, c'est que nous, on inscrit l'IA comme le prolongement de l'informatisation des entreprises. Donc, de manière assez. On prend le sujet de manière assez, entre guillemets, décontractée et on, on s'enlève un peu la pression de l'IA va remplacer, l'IA va va changer, va... donc on prend le, le, le sujet. Les, les banques font de l'IA depuis quasiment le, quasiment le début. Ça a commencé par les, les systèmes experts. Ça, ça se prolonge maintenant par. Ben, on parlait de la dématérialisation, la capacité de pouvoir extraire de l'information, des documents que, que les banques que les banques récupèrent. Pour nous, quand même, le sujet de la techno est un sujet enfin, qui va nous qui va nous pousser sur les dix les prochaines années. Chez Athling, on a pris le sujet de l'IA sur un angle qui est un peu singulier et que, que peu de nos confrères ont, ont pris, c'est sur la manière dont ça va percuter les organisations, à la fois le développement du business, mais aussi l'organisation du travail. Ça, c'est un point qui est, qui est très important parce que derrière l'IA, il y a beaucoup d'idées reçues sur, sur l'emploi, sur les destructions et autres. Il y a beaucoup d'études qui sortent des pourcentages, qui sont assez, assez impressionnants. Et nous, on a pris le sujet vraiment de manière très, très pratico-pratique sur qu ce que ça fait dans le quotidien, dans le quotidien de nos, nos clients. On a eu la chance de travailler pour un réseau bancaire dans lequel on a fait une simulation du, du conseiller de demain avec tous les outils à base bon Tu sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Ça prend un peu de temps. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de potentiel avec, avec ce qu'on met derrière l'IA. Alors, des, des exemples très pratico-pratiques, hein, c'est la lecture de pièces justificatives. Vous faites un crédit, vous donnez des justificatifs de domicile, des, des bulletins de paie et autres. On peut extraire beaucoup d'informations, on peut faire des contrôles, on peut détecter de la fraude ou pas, ce qui est un point qui est quand même assez, euh, assez essentiel dans, secteur, dans le secteur bancaire. Il y a des questions autour des analyseurs d'email, de plus en plus, les, on contacte nos, nos conseillers par, euh, par mail. Euh, ils ont des portefeuilles qui fluctuent entre 700, 1000, 1500 euh, clients. Euh, voilà, donc imaginent qu'ils reçoivent entre 30 et 50 mails par jour. Ça, ça leur prend un peu de temps pour, pour, répondre, euh, pour répondre par les mails. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire des propositions et puis de, de, de, de, de réponse, d'aller chercher de l'information et le conseiller n'a plus qu'à à checker et, et à valider. Tu parlais de l'exploitation de données euh, pour tout ce qui est de la prévention, détection. Euh, de fragilité, par exemple, dans les, dans les cas actuels, hein, je pensais aux, aux entreprises, hein, être capable de détecter les entreprises voilà, qui, qui sont dans des phases de, de difficultés avérées, euh, qui font appel à des amortisseurs, à des aides, euh, ou à l'inverse, des entreprises qui sont en plein développement. Donc, il y a énormément d'informations et on pourrait, on pourrait utiliser des algorithmes euh, qui permettraient d'extraire cette, cette valeur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un, un point qui est, qui est indispensable, c'est de, de cartographier ces cartographier euh, c est, c est cas d'usage il euh, y, y a très récemment avec euh, un établissement qui travaille à distance c'est aussi la capacité d'améliorer la relation client euh, en justement en exploitant le, le verbatim des conseillers avec leurs clients en faisant en sorte que voilà, tout ça ça s'améliore donc il euh, y a énormément de choses que l'on peut faire euh, que l'on peut faire avec l'IA c'est nécessairement on l'a mis dans notre euh, dans notre papier hein. C'est vraiment un élément différenciateur, euh, donc ça nécessite euh, pas, pas, pas euh, des investissements en termes de, de développement parce qu'il y a des choses qui existent. La question qui va se poser, c'est le make or buy, c'est que ce que, que, ce que j'achète à l'extérieur et que ce que je développe à l'intérieur. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui va nous accompagner sur les dix sur les prochaines années, à pas douter. La banque est un secteur, et les services financiers sont des secteurs informatiques qui brassent de l'information, de, de la donnée, du savoir, des règles au départ, et puis de la donnée, de la donnée maintenant, et de plus en plus de données maintenant. Tout à l'heure, tu as évoqué le terme, tu as parlé de blockchain. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce que tu en penses Quelles sont les applications concrètes Est-ce que c'est juste du PowerPoint, justement, ou est-ce qu'il y a véritablement des applications Parce que depuis le temps qu'on en parle, ne serait-ce que pour la compensation, par exemple, des applications plus, je dirais, classiques de cette technologie de certification, est-ce que c'est quelque chose qui est applicable ou est-ce que c'est encore un pipe dream, comme on dirait en fait, comme je t'ai dit, nous, l'orientation sur l'IA, on l'a vraiment, dé euh, vraiment décidé en 2015. Euh, on s'est posé la question sur le blockchain, en fait, d'aller sur cette, euh, cette technologie. Euh, je n'ai pas, pas la même profondeur de champ, voire, voire pas du tout par rapport, euh, par rapport à l'IA. Euh, nous, on s'est vraiment concentré sur, euh, sur l'IA. La blockchain, on regarde ça de manière enfin, plus en, en parallèle. Euh, on a des, des partenaires qui se sont lancés sur ces sujets autour de, de la blockchain. Dans le secteur de la banque, je ne suis, suis pas bien outillé pour, le, pour parler de blockchain. Nous, on s'est vraiment, vraiment focusé sur, sur la data et sur l'IA. En fait, c'était un prolongement assez naturel pour nous de, de nous installer sur, sur l'intelligence artificielle. Euh, sur, sur la blockchain, pour l'instant, on est… C'est pas quelque chose qu'on a, qu'on a investigué avec le même niveau de, avec le même niveau de profondeur. Je pense que ça fait partie des technologies qu'il faut, qu'il faut suivre. On a quand même moins de cas d'usage, moins de cas d'application. Euh, c'est, c'est un, c'est un matériau qu'on, qu'on appréhende beaucoup, enfin moins bien chez, chez nous. L'IA, vraiment, on y est, on y est, on y est à fond dedans comme je te dis, parce que l'IA en plus va vraiment dans, ce, dans le prolongement de, de l'informatisation des entreprises, donc c'est vraiment une suite logique pour nous, c'est une cohérence d'ensemble une cohérence et, et dans l'accompagnement que l'on a auprès de nos clients. Bah, Rends-toi compte, hein, notre, notre rapport sur l'IA dans la banque, il est, il est sorti en décembre 2017, c'est-à-dire il y a trois ans. Il y a trois ans, on expliquait, c'est la, la première recommandation hein, comme quoi il faut être humble par rapport à ce qu'on fait, on expliquait que les banques devaient euh, avaient la capacité en deux ans de faire un plan sur euh, un plan IA. Trois ans plus tard, euh, certains l'ont fait. Je suis pas sûr que tout est vraiment un plan, euh, un plan IA euh, sur le plafond. Donc, on a vraiment beaucoup de boulot sur ces sujets, si tu veux. Et la blockchain, je, je prends le point. On va regarder ça, mais bon, on est focus, euh, on est focus sur l'IA. Nicolas euh, Van Herberge nous, nous interpelle sur les robots advisors. Alors, est-ce que les robots advisors son mur et est-ce qu'ils vont remplacer les, les conseillers financiers bah, écoute, mur, je sais pas. Je sais que je sais qu'aujourd'hui euh, il y a la mise en place de, de robots. Salut, euh, salut Nicolas qui est avec qui on a fait quelques qui est, qui est un coureur de qualité, un coureur de fonds de qualité. Euh, bon, en fait, c'est euh, souvent ce que veulent mettre en place euh, les banquiers. Je pense qu'avant de vouloir mettre en place des robots advisors, on l'a vu, on l'a vu nous dans des réseaux bancaires, il y a énormément de choses à faire. Tu parles de dématérialisation, de capacité de pouvoir exploiter de l'information à partir de pièces justificatives, de documents, de PDF et tout ça. Là, il y a une mine, une mine sans fin. Le travail sur les données. Et autres. Oui, ça fait partie, ça fait partie des outils, mais euh, Quelque part, la question qui se pose euh, par rapport aux dirigeants, c'est ce qu'ils veulent faire de leur, euh, de leur banque et de leur entreprise, de la relation qu'ils veulent avoir avec leurs clients. Nous, on dit de manière très simple, c'est une question de curseur. Euh, où est-ce que tu mets le curseur entre l'homme et la machine, entre le collaborateur et la machine, les l'ensemble ben, des collaborateurs et la machine Donc, certains voudraient pousser euh, le robot, robot advisor. Aujourd'hui, c'est des outils qui progressent. Hein, depuis 2012, on a vraiment une une amélioration de la, des performances de, des, des outils à base d'IA, notamment du fait des, des réseaux de neurones et la capacité des machines à pouvoir traîner, de, tracter de la donnée, entraîner de la donnée. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on qu suit. Ce n'est pas nécessairement, on travaille dans le retail. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on met au-dessus de la pile, mais ça fait partie des outils que, quand on scanne, quand on scanne un poste de travail, euh, qu'on a, qu a en ligne de mire. Ce n'est pas nécessairement aujourd'hui celui qu'on met au-dessus de la pile, mais ça fait partie des outils qu'on... On, observe. Alors, on entend beaucoup de, de banques qui sont dans des plans malheureusement de réduction d'effectifs en ce moment. Est-ce que justement ces robots advisors ne sont pas une façon de compenser les pertes de personnel qu'il va y avoir hein, inélectuablement dans les années qui viennent bah, Il faut que tu lises notre, notre édition spéciale numéro 3, celle qui a été publiée ce, ce week-end. Hein. Je pense qu'on fait porter beaucoup de choses à l'IA. Et à l'informatisation, je pense qu'il y a le secteur bancaire est un secteur qui est un secteur, on va dire, fermé dans le sens où euh, tout le monde ne se déclare pas à une banque du jour au lendemain. C'est un secteur qui, qui est très régulé, qui est très réglementé. Donc euh, la question, euh, la question des, par exemple, les, des opérations qui se qui se passent, euh, le rapprochement des réseaux Société Générale, Crédit du Nord, pour pas les citer, ou d'autres d'autres secteurs, sont des choses qui ont été déjà qui étaient déjà prévues. Hein. Mmh. Euh, on voit qu'il y a une il y a une contraction du secteur bancaire. Moi, j'ai commencé dans la banque. À l'époque, il y avait 4000, 4000 établissements de crédit. Il n'y a plus que 350. Ouais. Donc, si tu veux, ce phénomène de concentration est toujours là. Et le marché sur lequel les banques interviennent est un marché, entre guillemets, assez fermé. C'est-à-dire que voilà, c'est la population, c'est les, les entreprises et les clients des banques, c'est les entreprises et les particuliers. On ne multiplie pas les clients par deux. Hein, le, donc, le, le terrain de jeu, il est relativement euh, limité. Et, euh, et, et c'est un secteur qui est très euh, euh, procédurier, au sens où euh, il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de règles qui sont imposées par le, par le régulateur. Et, et, et heureusement, hein, parce que, le, comme je te disais, le secteur bancaire est un secteur très, très sérieux. Donc, euh, il est très encadré. Et dès que tu as une règle, ben, tu sais, comme moi, que tu peux mettre, euh, dès que tu as une règle, tu as un if, then, else. Donc, tu peux automatiser une partie du, du boulot. Donc, plus tu as de règles, plus tu automatises. Mmh. Donc, tu as ce phénomène d'automatisation progressive qui, qui est fait. Donc, mmh. euh, oui, probablement le, le secteur bancaire va se, va se contracter et continue de se contracter. Et il, y a, il y a trois ans, le chiffre d'or euh, dans, dans la banque, c'était 37. Il y avait 370 000 employés, euh, 37 000 agences et 370 établissements de crédit. Bon, mais ben, ce nombre d'or se contracte euh, continuellement. Il mmh. se fait, euh, pas, n'est euh, pas l'IA nécessairement et l'informatisation. Il hein, euh, y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, oui c'est un secteur qui va contracter. Il y a un mmh. phénomène accélérateur aujourd'hui euh, avec, avec la crise, euh, la crise que l'on connaît, où certains projets sont remis au-dessus de la pile, je pense les rapprochements, je pense notamment la dématérialisation, le travail à distance et autres, qui va changer. Et, et on est vraiment au début, c'est un sujet sur lequel on travaille. Voilà, Quel est l'impact Covid dans, dans le secteur bancaire Ce n'est pas juste un impact, j'ai mis des gens à distance. On pense que c'est beaucoup plus profond et tu as raison de poser la question. On pense que les technologies vont voilà, peut-être plus facilement oui. ou en tout cas plus rapidement être, être mises en œuvre. Et pour rebondir sur la remarque de, de Philippe, qui, au travers de son iPhone, nous dit que le conseil aux clients existe encore heureusement, euh, peut-être que à la lumière de, cette, de ces rapprochements et de cette contraction du marché, qui n'est pas forcément, comme tu le soulignes à juste titre, le, le fait de l'intelligence artificielle ni de l'informatique, c'est quelque chose qui est peut-être naturel sur un marché qui est en contraction tout bêtement, euh, peut-être que ce conseil au client va évoluer aussi pour les choses peut-être plus basiques, euh, effectivement, être plus automatisé. Et là, euh, euh, c'est la remarque de Nicolas, euh, peut-être le robot advisor a son rôle à jouer sur les choses qui sont simples et puis sur les parties plus sophistiquées, euh, ben là, euh, le, le conseiller financier euh, a, a, son rôle à, a son rôle à jouer sans doute, mais peut-être… Euh, avec enfin, tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui est, euh, qui est essentiel hein. et encore une fois nous on l'illustre en disant c'est le, le positionnement du curseur entre l'homme et la machine finalement euh, quelle est la décision du dirigeant et du manager euh, entre, entre ces deux entre ces deux pôles et donc c'est un curseur qui bouge d'un établissement à l'autre c'est assez difficile de faire un copier-coller d'un établissement à un, un l'autre et même au sein d'établissements régionaux euh, de banques de banque comme, le, comme les grands groupes comme, comme le le crédit agricole, les caisses d'épargne, les banques populaires qui ont des établissements de crédit mutuel, qui ont des établissements dans, dans les régions, les approches sont souvent à, à, assez différentes. C'est vrai qu'il y a une tendance qui se dit, finalement, on va concentrer le, le conseiller sur des, sur des choses qu'on qualifie, pas trop le terme, à faute valeur ajoutée euh, versus euh, des automatisations et autres. Mais c'est vraiment un choix d'entreprise, c'est vraiment un choix mmh. de dirigeant. Moi, ce, qui, ce que, ce que m'a appris l'émission qu'on a menée dans ces contextes-là, c'est que chacun avait cette, cette appréciation. Donc, ça appelle… Nous, c'est pour ça qu'on a pris le sujet du, de l'IA par le travail et pas trop par les compétences, parce que le sujet, c'est vraiment quelle est, le, quelle est la mission et qu'est-ce que veulent faire les établissements, qu'est-ce qui est important pour eux. Et à partir de là, ben, tu, voilà, tu, tu, tu, positionnes le, tu positionnes le métier de conseiller, ensuite, tu, le, tu, donnes les, et tu vérifies qu'il a les compétences pour l'exercer et ensuite, tu fais de la quantification quand tu quantifies l'emploi. Il y a vraiment un sujet aujourd'hui de fond qui est, qui est pour nous pas assez abordé, c'est ce sujet de… On parle beaucoup de compétences. Peut-être le c'est une deuxième question. La première question, c'est vraiment le travail. Et c'est vraiment ces choix que tu disais. Qu'est-ce que tu considères comme important que doit faire le conseiller Et la réponse n'est pas nécessairement homogène. Il n'y a pas de modèle unique aujourd'hui. Peut-être ah ben même bien. que d'ailleurs cette contraction, si on essaie de regarder le côté positif des choses, est une opportunité pour le conseiller financier de monter en valeur et de faire des choses peut-être plus, plus valorisantes pour lui ou elle et plus utiles pour le client en laissant les choses, je dirais, plus basiques, automatisées par des, par des outils qui sont très bien là pour, pour faire effectivement respecter des règles. Oui, voilà. c'est des... C'est un choix, c'est un choix aujourd'hui. Hein, et, bon, et, et là, c'est pour ça que c'est important de, de poser cette question au, au tout début. Hein, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Quels sont les points sur lesquels vous considérez que vous devez être irréprochable D'autant que les banques et d'autant que nous, les clients évoluons dans des environnements dans lesquels, euh, voilà, avec certains, pour certains services, euh, voilà, la relation client est, est de nature vraiment différente. Bon, ça pose après la question de, de la formation hein, des, des collaborateurs et de leur capacité à pouvoir justement avoir cette, cette autonomie, ce sens relationnel et autres. Donc, on a vu des expériences d'établissements de, de, de, bancaires qui n'ont pas recruté nécessairement des gens qui avaient fait une filière traditionnelle, euh, financière, économique. On a vu, voilà, des, des filières plus commerciales, quelque part, euh, dans lesquelles la question de la relation était beaucoup plus. Euh, beaucoup plus euh, importante. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment des choix. Et c'est vrai qu'on ben, en fait tous l'expérience hein, tous les jours. Hein, quand on sollicite, euh, c'est vraiment la qualité du, du conseil qui fait la différence dans les établissements. Et, on, et, et chacun est vraiment différent. Donc, il y a, y, a, y a cette zone de, de progrès, cette zone d'investigation sur la montée quelque part en compétences au regard de finalement ce qui est important que doit faire le conseiller et là où il doit être irréprochable et comment il le fait. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment le sujet qui va occuper, quand je te dis, 370 000 personnes, hein, il y a à peu près 180 000, 170 000 personnes dans, le, dans les réseaux bancaires, qui imagine la, la charge de transformation de, de, de, mmh. de, de, de ce métier. Et je pense que, voilà, tu, tu posais la question des dix prochaines années, c'est vraiment un challenge pour les banques euh, oui, et, pour, et pour les conseillers. Pour il euh, y a une question très intéressante euh, quelqu'un qui s'appelle iPad, mais ça n'empêche sa question très intéressante sur le RGPD, mais juste avant d'y répondre, parce que je vais mettre un, un peu une autre question avant, il euh, y a une question de David sur, euh, enfin c'est plutôt une remarque, mais je, je trouve qu'elle est intéressante, dans une crise d'incertitude qui accélère les transitions, comment les banques peuvent-elles retrouver de l'agilité c'est vrai que est la, la question et, et c'est un défi. Déjà, l'agilité, ce n'est pas quelque chose de simple dans, dans le domaine financier. On l'a déjà établi. Euh, mais alors, en plus, dans une crise d'incertitude telle qu'elle est aujourd'hui, où tout le monde va avoir tendance à se rédire, aussi bien les clients que les employés, d'ailleurs, parce que l'incertitude crée, crée de la tension, c'est normal. Euh, la question est pertinente. Comment on, comment on va pouvoir gérer ça moi, je, dirais, enfin, je prendrais le contre-pied de cette remarque. Je ne sais pas si on attend d'une banque qu'elle soit agile. Là. Enfin, -à -dire que je pense que ce qui est important, c'est que les banques soient robustes et c'est qu'elles soient au rendez-vous des, des, des attentes ou des, des besoins que peuvent avoir les clients. Et les, et les besoins sont vraiment très, très différents d'un client à l'autre. Je parlais des entreprises, je parlais des TPE, des commerçants, des artisans, euh, des, des particuliers. Donc, on voudrait plaquer des modèles que l'on voit dans d'autres entreprises. Hein, je parle des GAFA et autres. On voudrait les plaquer au, aux banques. C'est vraiment deux sujets différents. Ce serait une erreur de vouloir faire un copier-coller de modèles qui marchent bien dans certains secteurs d'activité et, et d'essayer de, de le mettre dans les banques. Moi, déjà, j'ai peut-être une, une attente spécifique des banques qui est différente de la tienne, Yann, ou celle de, de David. Je pense que les effets de mode sur le sujet de l'agilité, moi, je l'ai vu dans des développements informatiques, l'agilité, c'est des choses qui marchent très bien quand tu fais de l'innovation, ça marche moins bien quand tu fais des choses de, de transformation, d'amélioration et autres. Euh, une banque, ce qu'on lui demande, c'est déjà de, de, de, faire le boule, de, de, voilà, de remplir les engagements contractuels euh, qu'elle a, sur lesquels elle s'est euh, euh, ben justement engagée euh, contre, par, par, par les contrats qu'on a signés avec eux. Euh, mmh. Une agilité de banque, je ne sais pas. Je, ce que je sais, c'est qu'elles ont des informations, des données, la question, c'est, tu parlais de la, du RGPD, c'est leur capacité à pouvoir les exploiter dans un contexte qui est un contexte euh, fortement réglementé. Elles ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi avec, euh, mmh. avec les données qui sont les nôtres. Donc, euh, moi, je me je, je méfie un peu des, on va dire, des termes euh, qui, qui sont récurrents. Euh, on parle beaucoup d'agilité, euh, de disruption, de, de, de plein de trucs. Euh, je prends les sujets avec beaucoup de calme. Je regarde la mission principale des banques. Tu sais, c'est la loi bancaire 84 qui définit le rôle des banques. Hein. Moyen de paiement, compte bancaire et crédit. C'est les trois fonctions fondamentales des banques. C'est les trois piliers sur lesquels les banques sont attendues. Le reste, euh, ce n'est pas dans la, loi, dans la loi bancaire. Donc, euh, ne demandons pas aux banques des trucs que font d'autres entreprises. Euh, par contre, c'est vrai que dans le temps... Euh, Court, qui est celui post, euh, ou en tous les cas Covid, il y a un vrai sujet, nous c'est le point sur lequel on travaille, c'est en quoi les banques peuvent être au rendez-vous de, mmh. de cette partie, de ce moment, et, et, et, je, et je dirais, euh, voilà sur l'année 2021 et 2022, en quoi les banques seront le soutien à l'économie, que ce soit pour les entreprises et aussi pour les particuliers, comment les banques se réapproprient cet échange, et tu parlais de relations hein, avec le conseiller, comment les conseillers, via notre... À nos rencontres, moi, tu sais, je n'ai pas été appelé hein, par les conseillers euh, au titre happening ou au titre particulier pour savoir comment ça se passait euh, aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a énormément oui. de choses à faire. Ah, je, je mettrai une mention particulière à la BNP, qui est ma banque et qui m'a gentiment appelé, avec qui on a fait un, un call, d'ailleurs, pour savoir comment ça se passait en ce moment. Bah, je, oui, oui. Que je suis suivi oui. par l'agence Innovation qui est, qui est particulièrement euh, euh, performante à la BNP. Alors, je ne sais pas s'ils si nous écoutent, mais bon, je trouve qu'ils sont, sont très bons. Euh, on arrive à, à, à terme. Je, juste, je voudrais répondre à la question de Xavier Albizetti, justement, qui est l'heureux ouais. possesseur de l'iPad en question. Bonjour Xavier. Et donc, -nous, euh, et on va conclure là-dessus. Euh, Pierre, euh, est-ce que euh, en attendant une, une bonne jurisprudence relative à la RGPD, si, si je, ou au RGPD plutôt, si je reprends sa question, quel sera le premier intervenant à bousculer les lignes de ce RGPD Est-ce que ce sera des banques ou est-ce que ce sera des acteurs de la tech je pense que tu, as dans, tu as la réponse dans ta question, hein, donc euh, <rire> je, pense que, euh, je pense que ceux qui bousculent, c'est plus les acteurs de la tech. Et c'est tout, tout, toute la question qu'il y a. On en parlait hier, Yann, sur ce qui va se passer ou ce qui se passe aux, aux États-Unis. Hein. Il, il, il y a un vrai sujet, il y a, il y a un choc entre, entre les US, euh, la Chine et puis, puis l'Europe sur ces sujets-là. Donc, euh, c'est pas la tech, c'est la tech qui, qui, qui, qui ouvrira des voies ou pas ouais. sur, sur ces sujets. Ça, c'est indéniable. En tout cas, une chose qui a été remarquée tout à l'heure, c'était la… La, la possession des données justement sur l'utilisateur. Il y a eu un, un moment où euh, notamment Apple Pay a, a disrupté les banques en récupérant ces données euh, et en, en, en captant ces données d'utilisateurs, du, en fait, hein, puisque Apple savait à qui on payait. Euh, sa baguette mmh. et la banque n'avait juste avait juste un écran de fumée et savait pas exactement qui, euh, partait, euh, qui partait vers qui partait l'argent aujourd'hui ces données là maintenant sont réappropriées par les banques mmh. Le Crédit Agricole LCL qui était assez long qui a mis pas mal de temps à, à rentrer dans la danse euh, maintenant et rentrer dans, dans ce dans ce processus Apple Pay et finalement il y a plus une coopération entre ces acteurs de la tech et les banques Qu'une mmh. qu con, qu concurrence euh, véritable. Hein, finalement, les choses évoluent. Ben, je pense que enfin, tout le monde va essayer de s'approprier finalement les flux que récupèrent les banques parce que tu as tout sur le compte bancaire en fait. Ouais. Donc, euh, avec le compte bancaire, tu as, as, as, as, as, as tout. Donc, c'est souvent ce qu'oublient les gens qui, voilà, qui expliquent plein de trucs. Enfin, au global, les banques ont, sont, sont des. Par le compte bancaire se passe tout, toute notre histoire, toute notre vie. Mmh. Et, et donc, c'est. Euh, et donc, toute la connaissance que tu, que tu peux faire avec l'utilisation commerciale que vous avoir, tu parlais d'Apple ou d'autres d'autres mm -hmm. euh, d'autres entreprises. Hein. C'est pour ça que nous, la, la, la question de la data, c'était le deuxième point de notre, de notre news, hein, de, le passage de la, de la, du papier à la data est, est, est vraiment un élément, un élément important parce qu'avec la data, tu peux faire énormément de choses. De la même manière, tu peux allouer les ressources dans une banque aux bons endroits, au bon moment et ainsi de suite. Donc, tu as du service que tu peux pousser ou des informations que tu peux pousser auprès des clients, encore une fois, entreprise et, et particuliers. Et puis, il y a euh, tout ce qui est l'allocation des ressources en interne, pas uniquement des ressources financières, mais aussi des ressources des, des conseillers, parce que tu peux gérer des pics d'activité. Tu peux savoir qu'en fonction de tel ou tel phénomène, tu auras plus d'activité dans telle, telle agence, à tel endroit et autres. Donc, tu as énormément, enfin, le. Je pense que les dix prochaines années, sur, euh, voilà, sur, euh, sur, sur cette exploitation de la data, à la fois en interne pour les établissements, pour allouer leurs ressources, et puis, euh, et puis en externe vis-à-vis -vis de, vis -vis des clients, pour améliorer cette relation, euh, être au bon moment, le fameux bon moment et autres, est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment essentiel. Il, a, bon, il, Yann, il est 8h50, on a un peu débordé. Une, une dernière, dernière, dernière question, c'était très riche, il y avait beaucoup de questions, donc je pense que c'était assez agréable, donc, du coup, euh, euh, on a pas mal de participants qui sont restés, on les remercie. Euh, une dernière question, alors j'ai un intervenant qui s'appelle SGAFPI, je suppose que c'est la Société Générale, je suppose. Euh, qui nous demande euh, « Quid de l'open banking ?» Alors, si on peut finaliser sur ce finir ce, ce webinaire sur ce... Cette... On, on pourra t'en dire un peu plus dans, dans, quelques, dans quelques mois. Euh, oui, ça, c'est un sujet qui ça fait partie de l'exploitation des données. C'est un sujet qui, voilà, qui rentre dans le... Mm -hmm. Dans le vocabulaire des établissements, tous ne sont pas au même, au même niveau. C'est vraiment un point sur l'exploitation. On parlait de l'exploitation de la donnée. Donc, on est vraiment en lien avec l'exploitation de, de la donnée. Euh, typiquement, c'est un sujet qui, sur lequel on se penche. Euh, je pourrais t'en dire plus parce que là, pour l'instant, on est plutôt en train de travailler dans la phase d'étude, dans la phase d'étude et l'accompagnement chez nous. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un des sujets quand on parle du passage du papier à la donnée. Ça, ça fait partie de ces éléments-là et c'est la, toute la cohérence de notre approche, hein, qui est de partir du système d'information, de prendre l'IA et puis maintenant l'Open Banking. Donc ça, c'est un sujet, sujet du 2021. Eh bien, voilà, donc une, une occasion de se revoir sans doute pour parler à nouveau du futur de la banque et des services financiers. Merci à tous et à toutes. Et désolé d'avoir dépassé un tout petit peu de notre temps prévu et en vous souhaitant une bonne journée et puis les de, de, bonnes dix prochaines années même Merci Yann d'avoir monté cet événement en <rire> voilà, très très peu de temps la réactivité c'est un marque de fabrique et, et, et, et les, merci de ton amitié Yann aussi et puis voilà, voilà bon anniversaire à Kling à, à, Hattling, à bon ses collaborateurs euh, actuels et ceux qui ont permis à cette aventure de de se prolonger, et puis dans dix dans ans, vous remarquez peut-être pas, euh, fin de semaine, vous aurez de nos nouvelles, vous allez avoir de nos nouvelles. Bonne journée. Merci, au revoir.